Bienvenue sur Embarque avec moi. Je fais des vidéos POV mais aussi plein d'autres vidéos. Vidéo balade à vélo, vidéo je vais visiter quelque chose. Si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ne pas oublier de mettre la clochette de notification. Prêt pour le démarrage Absolument ta ceinture yeah, T'as mis ta ceinture Ouais. On y va alors. Oh, J'ai déjà Waouh Oh c'est bon ça La conduite, n'est-ce pas plus beau un bouton pour démarrer oui, oui. il n'y a pas de clé il y a un ah. bouton pour démarrer et il y a, un, il y a également un euh, main automatique. automatique caméra de recul là, ah oui il y a là, faire ça faire peu... la caméra de recul il y a quoi comme option alors il y a les sièges chauffants mais tu vas expliquer il y a les sièges ouais. chauffants ici ça c'est mon option. si je t'allume ça fait fait. tu vas avoir des, ouais. des effets fait sans, sans feu peu. ouais, ouais. J'ai la tâche remorque. Là on arrivait dans les champs. Donc ça, ça s'affiche là. C'est bon Et alors avec les lignes jaunes, là il t'indique où tu vas. Quoi. Ouais. Donc ça tu vois où tu arrives, si tu te mets entre des voitures, ouais. autre chose. Voilà. Très bien. Ah oui, il fait le bébé si tu arrives tout près. Le bip bip s'accentue jusqu'à faire ah, si Jusqu'à ce que la boule euh, d'Anne euh, <rire> dégomme tout ce qu'il y a derrière Très bien j'étais sur... 112 oui. <rire> chevaux, 1600 ouais. cm3. Ah ouais, ça donne toutes les infos. Il y a plein d'autres infos. Et alors, il y a euh, l'empattement. Le... Tu, tu veux le numéro de châssis <rire> Il y a l'empattement de 2,78 m. <rire> il y a mon, ma crise cardiaque. Ben, ça, c'est bien. Il y a <rire> la, route, hein. il y a non, la longueur vrai. de 4,77 mètres. Oui, c'est vrai. Quand même le moteur, hein. ah, je crois qu'on a un autre <coughs> régulateur de vitesse. Comment le régulateur de vitesse? Il ah oui, oui. sur les autres il n'y a pas de micro ce ah, ah. oui. oui, qu'on peut mettre en micro cravate c'est oui. ça Oui, oui. Du coup, le son est meilleur le son est tournez meilleur tournez maintenant à gauche oui, électronnez quand... oui. oui. pas ça Là, il est perdu en fait Viens sur Instagram et Facebook. Il est où le petit verre Ici. Voilà là, c'est vrai que... Boom.